Bonjour, je suis le pasteur Steven Anderson de l'église Baptiste Face Full World à Tampi, en Arizona, qui vous parle de Hébreu, chapitre 13, verset 4, qui, dans la Bible King James, dit « Le mariage est honorable entre tous, et le lit sans souillure. » Mais, Dieu jugera les luxurieux et les adultères. Dans les versions modernes, ce verset a été changé. Et il est complètement différent. Laissez-moi le lire pour vous à partir de la Louis II et de l'Osterwald. La Louis II dit « Que le mariage soit honoré de tous. » Et le lit conjugal exempte de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ici c'est dans l'Ostervald qui dit à peu près la même chose. Que le mariage soit honorable en toutes choses. Et le lit sans souillure. Or, Dieu jugera les fornicateurs. Et les adultères. Donc laquelle est la bonne Eh bien, nous allons examiner le grec original ici, et je vais vous prouver que la King James a raison. Et qu'il y a une grande différence de sens. Entre ces deux choses, d'accord. Je vais expliquer ça aussi. Mais dans ce cas, il n'y a pas de variante de texte dans le texte grec. Donc parfois les versions modernes disent quelque chose de totalement différent. Parce qu'elles sont traduites à partir d'un manuscrit grec corrompu. Dans ce cas, à la fois la King James et la Louis II traduisent à partir du même original grec. Et nous allons le parcourir. Mot par mot. Laissez-moi commencer par vous expliquer quelle est la différence. Parce que dans la King James il est dit que le mariage est honorable. Le lit n'est pas souillé. Mais Dieu jugera les luxurieux et les adultères. Fondamentalement, ce que ça veut dire, c'est que l'activité entre mari et femme au lit est une bonne chose, c'est honorable, c'est sans souillure, c'est pur. Cet acte entre un homme et sa femme est un acte pur. Dans le mariage, en dehors du mariage, c'est malfaisant. En dehors du mariage, c'est quelque chose sur lequel Dieu amènera son jugement. La fornication se passe en dehors du mariage. L'adultère c'est dans les liens du mariage. Donc c'est ce que la King James enseigne. Maintenant quand vous lisez ceci dans les versions modernes, eh bien, nous devons garder le lit de mariage. Non souillé. Ça donne l'impression qu'il y a quelque chose que vous faites dans le lit du mariage qui pourrait être impur ou quelque chose qui ne va pas. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens entre guillemets qui ont des vues perverses sur la chambre. En commençant avec les catholiques qui enseignent essentiellement que d'avoir des relations avec votre femme est vous savez, du péché véniel parce que vous savez, que c'est seulement pour la procréation ou que vous n'êtes pas censé en profiter ou quoi que ce soit. Et je suis sûr que vous avez entendu parler de tous les différents enseignements bizarres au cours des siècles venant des catholiques sur cette question. Et c'est pourquoi ils pensent que c'est tellement mieux d'être célibataire et tout le reste. Parce qu'ils ont essentiellement une vue corrompue du lit marital, non pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne systématiquement que dans le mariage, c'est une bonne chose, d'accord et puis, fondamentalement, il y a d'autres groupes qui ont des vues similaires en essayant de dire que c'est seulement pour la procréation. Ou, vous savez, qu'il vaut mieux s'abstenir, je veux dire qu'il y a toutes sortes d'enseignements étranges. Et quand vous avez ce verset dans l'Ostervalde et dans la Louis II, c'est ancré dedans. Par opposition à la King James vous disant, et, eh, dans le mariage, allez-y. Vous savez, allez-y, vous êtes marié. Donc, de toute façon, Examinons cela dans l'original et voyons ce qui est vrai, d'accord Donc, ici, je vais le parcourir mot par mot. D'abord, je vais lire tout l'ensemble, Timios Ogamos Empasi, Kekiti Amiandos, Pornos krimi oteos. Donc, Timios, honorable. Ogamos, mariage. Ou littéralement, le mariage, mais c'est juste. Mariage, honorable, entre tous. Empasi. En et, ke Ikiti, le lit. C'est de là que nous tirons le mot coït en anglais. Ikiti, le lit. Ami andos". Non souillé. Et puis nous avons notre ponctuation archaïque ici, c'est juste un point, menant à. pornousé. Donc le mot zé signifie, mais. Mais il vient en second dans la phrase, donc c'est traduit, mais. Les fornicateurs, Pornousé. Les fornicateurs. Et, mious, les adultères. Les jugera, crimi, au temps futur. Othéos, Dieu. Donc, Dieu jugera les fornicateurs. Et les adultères. Et il y a un mais pour la conjonction. Donc quelle est la première partie Timios ogamos, Honorable mariage entre tous. Et le lit sans souillure, d'accord. Maintenant. Dans ce cas, nous n'avons pas. L'état d'un verbe ici que nous avons dans la King James où il est dit que le mariage est honorable. Donc, en gros, si nous prenons la King James, nous ajoutons essentiellement un « et » ici parce qu'en anglais, nous avons besoin d'un verbe pour une phrase fermée indépendante comme celle-là. Alors qu'en grec et en hébreu vous n'en avez pas besoin. Donc, souvent, quand vous lisez en hébreu et en grec, l'état d'un verbe, ça ne va pas être là, donc ça doit être ajouté. Comme dans Laissez-moi vous donner un autre exemple de ce sujet. Dans Jean, chapitre 4, quand il est dit que Dieu est un esprit, d'accord. Voici à quoi ça ressemble en grec. D'accord. Ok. klevma Othéos. Esprit. Dieu. Donc c'est tout. Et dans l'original, vous avez juste Esprit-Dieu, et fondamentalement pour Donnez un sens en anglais, vous devez ajouter le « et » pour dire « vous savez ». Dieu est un esprit. Dieu est un esprit, d'accord. Clèves c'est l'original. Donc nous avons. Le mariage est. Honorable. Entre tous et le lit sans souillure. Donc la King James traduit ceci mot à mot. ajoutant juste le « et » ici. Tout comme vous ajoutez le « et » ici juste comme vous le faites souvent. Littéralement, des milliers de fois. Quand vous traduisez. Vous savez, la Bible hébraïque, le Nouveau Testament grec, quoi que ce soit parce que vous allez vous heurter constamment à cela quand vous devez ajouter l'état du verbe être qui n'est pas utilisé dans la langue d'origine, d'accord. Donc qu'est-ce que fait la Louis II D'accord. La Louis II, laissez-moi prendre la Louis II, elle dit. Que le mariage soit honoré de tous. Donc où est cette idée de tenir le mariage dans l'honneur Eh bien, nous avons juste « mariage honorable ». La Bible dit juste. Honorable égale mariage. Mais ils ont ajouté ce concept. D'être tenu, qu'il soit, c'est tenu, qu'il soit. Mode. Il n'y a pas. De verbe ici. Avec ce mode d'un, d'un. Qui dit un mode subjonctif ou optatif ici. Ou est-ce. Ce, ce n'est pas là, d'accord. Ils ont ajouté ça dans le texte. Cette attitude de qu'il soit. Ce n'est pas là. Il n'y a pas de qu'il soit dans l'original. Que le mariage soit honorable. Qu'il soit n'est pas là. Que le lit conjugal soit exempte de souillure. Il n'y a pas de « qu'il soit ici », ça dit juste. Ikiti ami mis en dos. Où est le qu'il soit Où est le mode subjonctif ou optatif Il n'est pas là. La Osterwald dit à nouveau. Le mariage devrait être honoré. Où est le devrait ici Il n'y a pas de devrait, il n'y a aucune idée de devrait dans ce verset. Ils l'ont juste inséré dedans. Parce qu'ils ont des vues étranges sur le mariage. Et le lit sans souillure. Ok. Et encore. Il n'y a pas de garder sans souillure, il n'y a pas de, ça devrait être gardé pur. Où est le gardé? Où est le tenu Où est le qu'il soit Où est le devrait Tout ça a été ajouté. Donc la King James ajoute un « et » parce que vous devez avoir un « et ». Afin que cela ait un sens en anglais, ils ont juste mis l'état d'être mais sans. Ajouter quelque chose de radical. Ils sont juste cohérents en anglais. Mais la Louis II et l'Osterwald font tous ces changements radicaux. Devraient, qu'ils soient, tenus, gardés. Ça ajoute tous ces éléments qui ne sont pas dans l'original. Donc, la King James vous donne une traduction précise. Et, comme je l'ai dit, cela importe parce que... Vous savez, la King James nous donne un verset puissant. Nous disant que le lit de mariage est sans souillure, nous donnant le feu vert. Dans la chambre à coucher en tant que couple marié pour profiter de cette union. Et vous savez quoi Ce n'est pas que pour la procréation. Devinez quoi Il y a toutes sortes d'écritures, proverbes, chapitre 5, le cantique des cantiques, qui se réjouissent. Et louent Les vertus de cette relation, la joie et le plaisir que l'on trouve dans la relation conjugale. C'est les pervers qui ont cette vue étrange d'aller se battre eux-mêmes ou autre chose parce qu'ils désirent leur femme. Vous savez, c'est à de moines catholiques ou qui que ce soit. Donc, la simple lecture du texte est exactement ce que la King James dit. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée.